Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le lion, votre sixième maison. Vous vous retroussez vos manches et vous vous mettez au travail car vous aurez beaucoup à faire. Mais vous aurez l'endurance, la détermination et la persévérance pour accomplir tout ce qui traîne de vos tâches, avec beaucoup de méthodisme, peu importe la complexité de ces tâches. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre septième maison. Votre sensibilité émotionnelle serait un peu agitée par l'influence de certains souvenirs profondément enfouis, faisant surface durant cette période. Mais vous serez assez ouvert pour discuter de vos émotions, bien que vous pourriez des fois être confus euh, vous-même par vos propres émotions. Mais les énergies durant cette période pourraient vous aider à transformer ces émotions et éliminer la peine qui vous revient assez souvent par le biais de souvenirs douloureux, une fois et pour tout. Jeudi, vendredi pour le Québec, jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre huitième maison. Vous pourriez maintenant relaxer, un peu socialiser, et être à l'écoute des autres. Quelques irritations, surtout au niveau domestique, pourraient perturber votre tranquillité d'esprit, mais rien de grave, et vous pourriez facilement les éliminer par votre tendresse et votre esprit amical. Et vous pouvez continuer à focaliser sur ce qui est plus important dans vos yeux. En général, une période productive, amicale et satisfaisante au niveau professionnel et au niveau de vos démarches ou actions à prendre. Une dispute pourrait avoir lieu avec un ami ou un collègue, mais essayez de ne pas la laisser escalader. Samedi, dimanche et lundi, AM pour le Québec, et samedi, PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, Pardon. Donc la Lune sera dans le scorpion, votre neuvième maison, et en plus elle fait des beaux aspects avec le soleil qui est rendu dans votre onzième maison et avec Jupiter qui est aussi dans cette même maison, la onzième maison. Les énergies de cette période sont idéales pour être avec la famille, les amis, vous réunir dans une sortie ou une soirée et avoir du plaisir ensemble. Vous aurez, une, euh, vous aurez un bon contentement de votre vie et une satisfaction émotionnelle très douce. Votre spiritualité sera en éveil et vous aurez envie de sortir de votre zone de confort et rencontrer des nouvelles personnes, et apprendre sur leur culture. Si vous étiez célibataire, c'est le moment propice pour tomber en amour. Votre créativité sera tellement en éveil que vous, vous sentiez le désir de vous exprimer, soit à travers les mots, verbalement ou par écrit, soit par le biais d'une peinture, d'une poésie, ou même d'une pièce de musique